Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler méga migration en rumeur, en approche. On va parler du plus gros KVK en cours avec ses méga dramas et son lot de trash talk et surtout un pré-KVK de malade.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 Les amis, je vous l'ai dit, on a ce méga KvK en cours, celui du 1960 face au 1365 et croyez-moi, c'est Drama Land. Ça trash-talk dans tous les sens. Et c'est fou comment le 1960 et le 1365 sont imaginatifs pour vraiment bien se tacler, regarder ce qu'on peut voir fleurir un petit peu partout, ce genre de choses. Un petit poème pour Léo, Léopard. Alors depuis le départ de Gouverneur du 1960 du jeu, il a revendu son compte le leader incontesté et incontestable du 1961 hein, et un joueur qui s'appelle Léopard pour ceux qui ne connaissent pas et regardez il a un petit poème pour lui fait par le 1365, je vous résume il, leur, il lui dit qu'il va, qu va perdre le KVK et qu'il va perdre le KVK et qu'ils vont venir le voir durant le KVK, alors là quand on voit ce genre de choses, hein, on est impatient de voir ce qui va se passer quand le euh, LKC hein, le, euh, le Lost Kingdom le 4 du KVK va ouvrir parce qu'à mon avis ça va vraiment piqué de malade franchement on est tous impatients de voir ça. Ça va trash talk à mon avis. On va largement éclater les niveaux atteints avec Nuggets, pour ceux qui l'ont connu, sur le 12-54. Le 12-54 qui a été longtemps le boss du trash talk. Et bien là, à mon avis, ils vont se faire éclater. Toujours sur ce KvK de dingue que tout le monde suit. Évidemment, on a eu les pré-KvK qui est bientôt le pré-KvK qui est bientôt à sa fin. Regardez, je vous partage les scores. On était comme. Comme ça, juste après la fin de l'étape 2, c'est-à-dire l'étape de création de troupes, le 1960 avait réussi à conserver la première place. Et très largement, regardez, on est à la toute fin de l'étape 3. Ça va difficilement bouger selon le tableau que je vais vous montrer après l'évolution de ce score. Le 1960 était premier avec 6,2 milliards. Le 1365 était deuxième avec 5,997, autant dire 6 milliards. Le 1534 était troisième avec 1,6 milliard, le 10,93 était à 1,5, presque 1,6, hein, était en quatrième place, et le cinquième était le 11,75, sachant que le 10,93 était même à la fin de l'étape 2, juste derrière le 11,75, hein, mais le 10,93 a une grosse puissance, une grosse base de joueurs solides, et l'étape 3, c'est celle d'effort, même si elle rapporte beaucoup moins qu'avant, elle permet tout de même d'avancer pas mal. Donc on pensait ce score pour figer, on pensait le 1960 hein, en première position, s'assurer cette place tranquillement. Eh bien non, le 1365 n'a hein, pas lâché l'affaire comme vous le voyez hein, et ils sont passés largement devant le 1960. Alors que dit le 1960 Léopard a mis un message pour dire que ce n'était pas un royaume le 1960 hein, de Farmer et donc qu'il laissait les forts barbares au 1365. Alors ce n'est pas vrai du tout puisque on l'a vu à l'étape 1 des maraudeurs, le 1960 s'est déchiré pour faire la différence contre le face au 1365 mais le problème... C'est que le 1960 a une base de joueurs bien moins large que les JST hein, du 365. Hein. Ils ont beaucoup plus de joueurs actifs, beaucoup plus de baleines. Même si les 60GT restent les boss incontestés de la carte bleue, évidemment, le 365 n'est pas en reste et a une très très grosse base de joueurs actifs. C'est pour ça que le 1960 a besoin du 10,93. Regardez au final, le 10-93 hein, a passé le 15-34 et le 11,75 75 et ils sont troisième. Le 1960 et le 10-93 sont en alliance, je vous le rappelle. Le 13 65 est avec le 15-34 et le 11,75. 75 Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade du pré-KVK sur ces royaumes-là Alors, le pré-KVK, ce n'est pas le KVK, vous le savez bien. J'ai gagné très souvent des pré-KVK et perdu par la suite le KVK. Regardez ce qu'on peut en conclure de ce tableau là. Le 1365 est bien le plus gros royaume avec le plus d'actifs et le plus de baleines. C'est pour ça qu'il est largement en première position. Le 1960 a eu beau jouer de la carte bleue, ils ont une deuxième place qui est méritée, qui est leur place par rapport à leur base active et leur base de méga baleine. C'est pas déconnant. Le 1093, lui aussi ayant une grosse base de joueurs actifs, moins de baleines que le 960 ou le 365, ils ont une place méritée. Mais ce qui est étonnant, c'est que le 1175 et le 1534 se soient laissés passer par le 1093. Car ces deux royaumes-là, alors surtout le 15-34, le 15-34 avait les moyens de rester devant le 10-93. Ils ont une grosse grosse base de joueurs actifs. Donc c'est étonnant de ne pas les voir plus haut et de s'être laissé, je dirais, passer par le 10-93. Donc franchement, pas étonnant, les 5 royaumes, les 5 premiers sont les 5 royaumes imperium de ce KVK. Rien d'étonnant jusqu'à présent. Ce qui est plus étonnant, c'est la méga rumeur qui vient d'arriver, les amis, et de sortir durant la nuit avec l'apparition d'un petit compte étonnant chez les 960 GT. Mais avant cela, regardons... Le score individuel de KvK, regardez, le premier est un joueur des 60 GT très connu, une méga baleine, Mister Go. Alors lui, il est tout bonnement énormissime. Si je dis pas de bêtises, hein, il a pris plus de 150 millions de puissance durant le pré-KVK. Donc laissez tomber, ça ne rigole pas. Et donc « Flower of Mimi » et « Parfum of Mimi », alors, c'est les deux comptes appartiennent à la même joueuse. Hein, je dis bien la même joueuse. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Hein, mais il me semble bien, je suis quasi sûr que c'est la même joueuse. C'est son compte et son reroll. Et la meuf, elle a quand même fait un 234 millions et un 233 millions sur ces deux comptes. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement tout mis sur un compte pour le placer premier eh bien, tout simplement parce que son but, c'est de récupérer des rewards du pré-KVK et non pas forcément d'avoir la première place coûte que coûte, sachant qu'elle pourrait monter encore plus haut, évidemment. Mais Mister Go aussi, tout comme elle, il a une CB infinie. Mais tout comme Ahmad Aziz à la 4ème place hein, et euh, à la 5 place pareil aussi, on a des très très gros joueurs qui n'ont pas de problème de CB et juste un, une problématique en général de temps ou de volonté d'aller plus haut et d'investir plus. En tout cas, ils sont énormes et Mister Go, pour vous donner un ordre d'idée, hein, il a beau avoir pris 150 millions, il lui reste encore plus de 15 milliards de chacune des ressources. Je dis bien en stock immédiat, hein. je ne vous parle même pas de ce qu'il a dans son sac et dans ses coffres. Il doit être surblindé de ressources, donc il ne s'est pas arrêté à cause de ça. Venons-en à présent à cette méga rumeur qu'il y a en cours sur une migration possible, probable. Alors certains disent non, c'est un fake, d'autres disent non, c'est bien lui. Il n'y a que lui qui pourra nous donner la réponse par rapport à ça. Regardons si on se rend chez les 60GT et que nous regardons les membres de l'Alliance. Alors on a bien évidemment Hamad Aziz comme on l'a vu, on a bien Léopard qui est là, on a Arvix, Arvix aussi un joueur énorme avec ses 436 millions. On retrouve pas mal de très très gros joueurs, très connus, la plupart sont 2 hein, Mister Go, à 322 millions d'ailleurs. Quel était le plus haut niveau de Mister Go Regardons, Non, je ne veux pas chatter avec lui. Regardons le plus haut niveau que Mister Go a atteint. Est-ce qu'il est à son maximum Il est à son maximum de puissance, à savoir 322 millions. 322 millions, ça commence à piquer pas mal du tout. Hein, quand même, c'est très très gros. Et il va se zéro, tout comme la plupart des joueurs du 1960 durant ce KvK. Donc vous le voyez, on retrouve pas mal de noms qui sont illisibles. Donc dès qu'on a un nom qui est écrit en européen, eh bien on est bien content de pouvoir le lire. Et regardez qui nous retrouvons ici chez les 60GT. Nous retrouvons Mokot à 169 millions. Alors qui est Mokot Déjà pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien Marquinhos, le joueur du PSG. C'est le leader ou l'un des leaders du moins avec Laguna du 1846. La rumeur dit que c'est un compte alt hein, de euh, Marquinhos, un hein, Mocot 5, un hein, Mocot 5 qui est venu pour faire ce méga KVK avec le 1960 et que en cas de succès du 1960, hein, Mokot pourrait migrer chez les 60 GT. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Évidemment, Mokot a une CB infinie. Tout comme tous les joueurs des 60GT et quasiment tous les joueurs du 1960, hein. mais est-ce que c'est vrai Donc les deux questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Est-ce que c'est vraiment son compte secondaire Et est-ce qu'il va vraiment migrer si le 1960 gagne Regardez, je dis son compte secondaire, car si ou un compte qu'il a acheté, hein. je ne sais pas si c'est un compte qu'il a migré ou un compte qu'il a acheté. Je vois très peu de joueurs vendre sur le 1960, mais il y en a si on va voir sur le 1846, hein, on va rapidement voir que son compte principal est encore là, son KVK n'est hein, que actuellement sur il est sur le nouveau système de KVK Roi du Nil, il n'est que à 13 jours et si on regarde tac, directement sur la team du 1846, vous allez voir Évidemment, son main est toujours là. Il est bien plus gros. Il est, sauf si il a migré de, euh, de clan, il est chez les Whip. Tac, hop là, on regarde. Chez les Weep. très grosse alliance, hein. les Weep Et Mokot est où Mokot est là avec ses 436 millions de puissance. Donc est-ce que c'est bien lui Est-ce que c'est bien son halte Et est-ce qu'il migrera de royaume en cas de succès Eh bien écoutez, à ce stade-là, tout cela n'est que de la rumeur. Et le 1846 n'a hein, pas parlé ni de migration individuelle, ni de migration juste de mocotte. On va bien voir ça par la suite. Évidemment, dès qu'on aura une info... Je ne manquerai pas de vous la donner. En parlant de méga KvK qui va arriver, qui peut arriver, les amis, on a mon KvK actuellement hein, qui on est passé en inscription. On s'est inscrit. Tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. On est inscrit de nouveau. Je vous rappelle, on a souhaité s'inscrire sur le Héroï Anthem, On s'est fait. Tej et le roi Anthem est même fermé à présent. On fait soit du roi du Nil, soit du Lut des 8. En roi du Nil, il y a 134 Inscrit en lutte des 8 il y a 52 royaumes inscrits. J'aurais préféré faire euh, roi du Nil évidemment. Et regardez les royaumes qui sont potentiellement nos adversaires. On peut ou nos alliés. On peut avoir le 1647, le 1664, le 1302, le 1188, le 1307, le 2489, nous-mêmes le 1474 et le 10-34 D1V, ça peut vraiment être un lutte D8 de ouf avec 8 royaumes impériums s'ils s'inscrivent tous en lutte D8. Et apparemment, la plupart, si ce n'est tous, veulent s'inscrire en lutte D8 et ne souhaitent pas faire le nouveau système de KVK du roi du Nil. On va voir. Pourtant, il y a de très, très nombreux royaumes inscrits en roi du Nil. Vous le voyez, 134. Ça peut être pas mal du tout de le faire, mais ce sera pour une prochaine fois. Il reste 16h29 minutes et 2 secondes pour s'inscrire. Après, on va devoir attendre 5 jours, si je dis pas de bêtises, pour le matchmaking. Évidemment, les amis, je vous tiendrai informés. De ce KVK de ouf, je l'espère, qui va arriver. En parlant de trucs de ouf, voire trucs éclat taxe au troisième sous-sol, regardez ce qu'on peut voir sur le Facebook groupe officiel. Tranquillement, des mecs mettent des comptes en vente. Je vous le rappelle, c'est sur le Rise of Kingdom groupe officiel. Encore une fois, on voit un mec, il n'a pas peur. Il met son compte en vente. Je vous le rappelle, il est strictement interdit de vendre un compte. Si Lilith vous attrape, eh bien c'est simple, votre compte sera bloqué et banni définitivement, évidemment. Hein, votre compte entier avec tous les rerolls, vos femmes, etc. Alors certains disent oui, non, c'est pas vrai. Euh, Lilith est tolérant, il laisse vendre les comptes. Il n'y a qu'à voir le compte de gouverneur qui a été vendu. Ils n'ont rien dit alors qu'il s'est vendu deux fois, patati patata. Mais écoutez, Lilith fait comme il le souhaite, mais en tout cas pour nous, on ne parle pas de compte de gouverneur avec plusieurs millions d'investis dans le jeu. Pour nous, les joueurs simples mortels et surtout européens, croyez-moi, si Lilith vous vous catch en train de vendre votre compte, à mon avis, il est définitivement banni à vous de voir après si vous voulez courir le risque on me demande souvent sur le discord est-ce qu'on peut créer une section de vente de comptes et eh bien je réponds toujours non, il y a des discords spécialisés pour ça. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous en referai si vous le souhaitez pour parler de ce qui se passe sur le marché parallèle de Lilith en vous rappelant que c'est interdit. Mais on ne créera pas de section pour ça. Le mec qui a fait ça, hein, à mon avis, il va se faire tout simplement bannir son compte du groupe Facebook. Bon, on s'en fout, il en recrée un, il serait inscrit. Mais en tout cas, il prend d'énormes risques. En plus, il ne met pas de prix. Si on regarde le détail de son compte, hein, son compte, hein, il est très bien, il a que 37 passeports. Bon, ça suffira. Pour migrer, il est pas mal son compte. Franchement, c'est un bon compte, mais n'achetez pas de compte. C'est, de mon point de vue, certes, rentable en termes d'investissement de temps et d'argent mais beaucoup trop risqué si vous lâchez un petit billet et que le compte est banni vous allez péter un câble les amis à juste titre. On finit les amis en parlant des events, puisque vous êtes très nombreux à m'avoir dit que cette fois, pas l'assaut de Seroli, mais l'assaut de Seroli, d'ailleurs il pourrait créer euh, un mode légendaire je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas alors qu'ils en ont mis pour tout le reste C'est sûr, c'est ultra simple. On est 12 à taper comme des bourrins sur l'adversaire. Mais je ne comprends pas, là c'est Akeok, pourquoi ils n'ont pas encore mis de mode légendaire Ils préfèrent le mettre sur les events où c'est mille fois trop dur. Donc on finit avec les amis, comme je vous le disais, les events. Et on va parler d'œil vif et main habile, le puzzle, car vous êtes plusieurs à m'avoir dit que Lilith nous avait mis une carotte. Oui, vous le voyez, hein, j'ai des temps qui sont éclatés par rapport à d'habitude. Une 0,7 et 0,57 secondes, hein, c'est parce que, ou 57 secondes, tout coup par 0, c'est tout simplement car Lilith nous a bien niqué là-dessus. Ils ont enlevé le fait de pouvoir avoir un classement qui nous permettait de récupérer jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises pour le premier, 3000 gemmes. Énormissime, hein, 3000 gemmes. 1000 gemmes, je crois, de récompense pour le premier sur chaque tableau. Plus 200 gemmes chaque fois qu'on arrivait à faire en moins de deux minutes chacun des puzzles, ce qui nous a un total de jusqu'à 3600 gemmes qui était obtenable et on avait 800 gemmes, hein, très facilement. 200 par puzzle, plus 200 si on était classé, je crois, dans les 100 premiers 200 gemmes. Franchement, là, c'est abusé, c'est vraiment un coup en falche d'enlever des petites gemmes comme ça sans en rajouter nulle part ailleurs. Ils n'ont rien compensé, donc le puzzle est toujours intéressant pour avoir 600 gemmes, 3 fois 200 gemmes facilement sans rien faire. Mais quand même c'est tout de même à présent beaucoup moins intéressant qu'avant Et sur les autres events hein, il n'y a rien de particulier Et rien d'annoncé de ouf le royaume doré de nouveau On en reparlera à ce moment là si vous avez encore des difficultés à le faire Voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir